Je sais pas si t'as vu, mais ce week-end à Montpellier, il y a eu 18 verbalisations en une heure. En fait, c'était des livreurs de repas à scooter qui étaient dans les rues piétonnes. Ouais. Bon, enfin, en même temps, Just Eat, Uber Eats et Deliveroo, c'est clairement pas la société que je veux. Et qui c'est qui va payer l'amende, du coup Ben, probablement les fameux travailleurs indépendants, c'est eux qui vont régler la note. Hein. Ça devait changer, ça. Mais en fait, il y a eu un procès, je crois que ces grosses boîtes, elles ont été euh, euh, poursuivies pour travail euh, dissimulé, mais depuis, euh, je sais pas trop si ça bouge. Enfin si, il y a Leïla, tu sais, Leïla, euh, la députée euh, France insoumise au Parlement européen, elle a sorti une directive européenne pour que ça bouge. Mais elle a raison, parce qu'en fait, c'est juste un scandale ce qui se passe. Comme ça, c'est intéressant, hein. C'est un vrai sujet. Ah, faut qu'on bosse dessus. Bah hein. qu'on l'invite à travailler à Montpellier. Eh ben bon, quoi On, on l'appelle Salut Leila. Salut Thomas, ça va Bien et toi T'es à Bruxelles Là je suis à Bruxelles, où on est en session plénière cette semaine, la dernière de l'année. On a pensé à toi pour venir parler d'ubérisation à Montpellier. Je sais que tu t'impliques depuis longtemps sur cette question. En fait, c'est vrai qu'avant d'être élue, pendant des années, j'étais très impliquée sur les luttes contre le travail précaire et pour la mobilisation des précaires. Et euh, depuis que je suis élue, je travaille beaucoup sur le travail uberisé. C'est un peu dans cette lignée-là, sur la question des travailleurs des plateformes numériques. Donc, euh, euh, livreur de repas à domicile, chauffeur VTC, chauffeur Uber. Comment on peut définir le travail uberisé enfin, À chaque fois, euh, on a le contrat de travail normal. Et puis on a le capitalisme qui invente des, des, des dérogations aux droits communs pour faire en sorte ben, que les employeurs n'appliquent pas leurs responsabilités d'employeur, qui ne donnent pas le droit du travail, la protection sociale. C'est les travailleurs ubérisés, où on a des gens qui officiellement sont indépendants. Sauf que quand on regarde dans les faits, ben, ils n'ont rien d'indépendant. Mais le fait de les prendre pour des indépendants permet de ne pas leur donner de droits. Et donc, tu as essayé de secouer le Parlement européen Moi, j'ai fait une proposition de euh, directive pour protéger les travailleurs des plateformes numériques que j'ai, directive que j'ai ici, en anglais et en français. Ah bon, mais ça se fait ça Voilà, d'écrire directement le texte de la directive, oui en fait ça se fait, ça, ça, ça, ça se fait pas trop euh, ici et donc ça, ça a pas mal fait parler en fait quoi. Et tu penses que ça va donner quoi Là on sent bien que oui, que là que les lobbies flippent à fond de devoir assumer leurs responsabilités d'employeur en fait. C'est un, un peu le royaume des lobbies ici. Donc, mais ils vont euh, perdre. On... Il n'y a plus que Macron qui est d'accord avec eux. En fait, ouais. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on a contre nous, on a les macronistes. Macron, c'est le VRP des plateformes. Quoi. Les représentants d'Uber et d'Eliveroo, euh, ils sont fans de Macron. Hein. Ils sont vraiment fans, fans de Macron. Mais sinon, l'histoire nous donne raison. En fait, tous les tribunaux valident le fait qu'ils disent, quand on regarde la situation du travailleur, il y a, le, il y a les, toutes les caractéristiques du lien de subordination, donc on requalifie euh, en contrat de travail. La Cour de, de justice de l'Union européenne aussi dit ça. Ces travailleurs-là, euh, les plateformes sont des employeurs qui n'assument pas leurs responsabilités mais qui, et qui devraient, mais ce sont des employeurs. Mais... Tu reviens nous en parler en janvier Ok, ça roule. Un petit mot pour les Montpellierins Eh ben, euh, j'espère pouvoir discuter de tout ça avec euh, vous et puis plus largement de ce qu'on peut faire quand on est au Parlement européen, justement pour euh, euh, eh bien, euh, faire avancer les droits des travailleurs précaires.